Mon, mon mal-être grandit quand sort un « Je t'aime » de la bouche de papa. Entre nous, il y a eu des hauts et des bas, des échanges de mots et des débats. Souvent, je me demande qui, a, qui avait raison et qui avait tort, mais il y avait toujours de la bouffe à la maison, et ça fait de toi le plus fort. Malgré tes problèmes au cœur, le pacemaker et le cancer, t'as jamais flanché. T'as toujours voulu mon bonheur, écarter mes peurs et mes colères, même si je ne savais pas les formuler. Avec du recul, je me dis que j'ai vraiment été un gras, même si tu n'avais pas de, pécu, euh, de pécule sur mon lit, il y avait toujours un drap. Je n'oublierai jamais ces quatre années avec toi. Je regrette mon comportement passé, crois-moi. Quand nos querelles étaient trop dures et que tu partais avec la voiture, j'avais peur que tu te man manges un mur et que tu ne reviennes pas. L'achat du scooter alors que tu n'en avais pas les moyens, je réalise seulement que tu as toujours fait passer mon bonheur avant le tien. C'est vrai que d'un côté, je t'en veux d'être partie, d'avoir choisi Biarritz au détriment de Paris. Mais aujourd'hui, je comprends mieux. Je me dis que ça n'a pas dû être simple de nous dire adieu quand je vois ce que t'entreprends pour que je réussisse ma vie. La seule chose qui me viennent à l'esprit, c'est de te, te dire merci. Alors plus de rage, on va de l'avant et on tourne la page. Souvent j'écris sans thème, mais pour le coup je fais une exception. Je termine spontanément, pas de bouquet, de chrysanthème, juste un mot d'affection, juste un je t'aime. Euh, euh, pareil, enfin... Non, pas que je me connaisse dedans, parce que je fais pas partie, enfin, j'ai la chance de pas avoir une famille recomposée. Mes parents vivent toujours ensemble. Mais euh, le côté, euh, j'étais ingrat avec mes parents et je le regrette, ça, euh, ça, ça me parle. Mmh. Euh, j'étais horrible avec mes parents, je pense. À <rire> euh, euh, différents niveaux, en fait. Et en fait, ils le savent peut-être pas, parce que je leur ai écrit des horreurs mais vraiment des, des choses horribles. et Peut-être qu'une fois, je leur ai souhaité leur mort, mais euh, je leur ai jamais donné ces mots, je les ai brûlés, je les ai jetés après, parce que je le regrettais. et euh... ouais Maintenant, je m'en veux, en fait, d'avoir de... été sale gamine. C'était au collège surtout, en fait. Parce que j'étais pas bien au collège, parce que le collège, c'est pas facile pour tout le monde. Et du coup, euh, comme je voulais pas le dire à mes parents, mais que ça allait pas quand même, et qu'eux, ils comprenaient pas ce qui se passait, Là, on me s'embrouillait tout le temps, plus que maintenant. Ouais, je leur en voulais... T... Ben, c'était bizarre, parce que je leur en voulais de pas comprendre, en même temps, je leur disais pas. En fait, j'aurais voulu qu'ils devinent. <rire> Faut pas deviner. Et... et puis, de toute façon, je ne crois pas que j'étais capable de dire ce qui allait pas, parce que... Je me faisais pas harceler, j'étais pas. Enfin, J'avais des amis, mais c'est juste que le collège ça me correspondait pas, je pense. J'avais pas la motivation d'aller bosser, d'aller cours. <rire>